Frère, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, frère. C'est que je vois là, c'est un truc de dingue. Un fit où il y a Akan, Jeza, Massaka. Non, c'est, trop. Ça, c'est trop. C'est trop, frère. J'y crois pas. J'y crois pas, frère. C'est quel genre de dinguerie? Ça, c'est son de dinguerie. Ça, c'est un dinguerie de ouf, frère. Ça, c'est quel genre de son? Moi-même, j'y crois pas. Moi-même, j'y crois pas. J'y crois pas, frère. J'y crois pas. Ça, c'est un putain de son. Qui sera un hit, c'est incroyable, j'y arrive pas, j'y arrive pas à y croire frère Un featuring vraiment incroyable, un feat incroyable J'ai pas encore écouté la chanson, mais je pense que ça sera incroyable Déjà en voyant les noms des gens qui sont sur ces titres, je me suis dit non, non Hourra, non Hourra Ça c'est pas possible, c'est pas possible frère, c'est pas possible, non, non ça c'est trop non, ça c'est trop, c'est trop frère, c'est trop, j'y crois pas, j'y crois pas, mais c'est la réalité, c'est la réalité frère, c'est la réalité. Aujourd'hui on va réagir sur les nouveaux sons frère, c'est un hit, ça c'était en top tendance, c'était le numéro 1 des tendances pendant 24 heures, pendant 24 heures frère, c'est pas, pas un son, un son de merde. C'est pas un son de merde, quelque chose qui était en tendance Ça a maintenant 2 millions de vues frère En 24 à 2 millions de vues, c'est un truc incroyable C'est un truc incroyable C'est un truc incroyable C'est pour aujourd'hui, on réagit à ces sons J'ai pas encore écouté la chanson Réagissons à ces sons Réagissons, je ne pouvais pas rester calme comme ça Sans réagir Sans réagir à ces putains de sons Sans réagir à cette hit, Sans réagir, non non, frère, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop et c'est trop. Du coup, commençons. Calmement. On va, on va bien réagir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dira pas de la merde. Aujourd'hui, c'est pas de la merde. What? What, frère? What? Frère? What, frère? What, frère? Ça, c'est Akan, Ça, c'est Hakan les, les mecs, lui, il commence toujours bien. Avec son style, il arrive avec son style, il kick sa mère, il kick sa mère, il laisse tout à côté, frère. Il laisse tout. Il kick. Il kick. Rien à dire de plus, frère. Écoutons, continuons, frère. What? What? Wow, wow, waouh waouh waouh waouh wow. <laughs> si le début est comme ça si le début est comme ça quand jazza va entrer donc ça sera autre chose Quand ça va entrer ça sera autre chose et quand mon préféré va va entrer quand mon préféré va commencer ça sera autre chose frère Continuons. <t 'im> What? What? What? What? What? frère? Ça c'est son des dingueries. Ça c'est un putain de dinguerie. Ça c'est un dinguerie. Ça c'est un dinguerie. Quand un crâne commence comme ça, donc, c'est autre chose. C'est autre chose. Continuons, frère. Mm. Duygues, is, chile, is Wow. What? What? What? What? <laughs> what? Ça, c'est sur des dingueries. Frère, frère, Jésa, il arrive. C'est Jésa là. Ça, là, c'est Jésa. Là, c'est Jésa, frère. Il arrive, il est calme. Il est calmos. Elle kick sa mère. Je kiffe toujours son flow. Je n'arrêterai jamais de le dire. Sur n'importe quel son, il te sort un rap de. Un rap de ouf, frère. Un rap de ouf! De ouf! What? What? <rire> Ça c'est l'enchaînement de ouf Il arrive, il tape tarpin fort Tarpin, tarpin, tarpin fort C'est il kick, quand il kick, moi je suis al. Quand il kick, je suis al. Je suis à l'aise, je suis bien posé Je suis... Non, non il me fait rêver Il me fait rêver il me fait rêver, rien de plus. Wow, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre, massacre. Là c'est massacre, là c'est mon ami massacre Les mecs, ces mecs avec sa voix Il arrive partout, il kick sa mère Il arrive partout, il kick sa mère Il défonce l'instrumental Il arrive, il est Calmos, calmos frère Il arrive, il est chaud bouillant Chaud patate frère Ce sons son est ouf Ce son est ouf <gibit c'est un c'est un peu comme ça, c'est un peu un peu je wow. Wow, Vous un bien entendu les beats. Vous avez entendu les buts Vous avez entendu, frère, les buts. Les buts est bien millimétré. Les buts est bien fait. Ce mec, il arrive, il est, il kick. La ref derrière. 6-6-7. 6-6-7 même ici. Non. <gülüyor> Freeze Corleone, tu es où, frère, pour voir cette vidéo Il y a un 6-6-7 derrière. Il y a un 6, 6 derrière, Freeze. C'est toi qui les as contactés pour qu'ils mettent ça bien c'est quoi Eh, hey, Freeze. Freeze Corleone, tu es où <gülüyor> Wow! Wow! <gülüyor> wow! Il kick très bien, il kick très bien, il chante très bien. Non, non, non, non, ils se sont choisis. C'est les meilleurs du rap game turc. Et ce sont les meilleurs du rap game turc. C'est donc, c'est c'est non, c'est top. Non, c'est top. Top. c'est top. Wow chaud! Non, non, il me donne envie de faire des dames, même si nous sommes en 2020. Mais il y a que moi qui peux faire des dames en 2020, frère. Même si c'est démodé. Mais ça. Ça me donne envie des dames, ça me donne envie ça me donne cette envie là de faire des dab. c'est, la chanson est ouf la chanson est ouf, la chanson est carré la chanson c'est un dinguerie c'est, c'est son, c'est un dinguerie, c'est un dinguerie frère, c'est un dinguerie non, <rire> non j'y crois pas frère <rire>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 quand il arrive ces mecs non, je suis je suis dead je suis dead frère je suis dead je kiffe sa voix je kiffe la voix de ces mecs à un point j'ai envie même de l'arracher je pense seulement moi je dis frère prête moi ta voix tu me prêtes ta voix moi aussi je chante comme toi tu me prêtes ta voix je chante comme toi mais c'est impossible c'est impossible parce que sa voix c'est à lui vous voyez les délits ou pas parce que la voix ça l'appartient je ne sais pas comment est ce qu'il a eu cette voix comment est ce qu'il a travaillé pour avoir cette voix non non non frère c'est impossible ça c'est c'est incroyable c'est incroyable non c'est un dingue c'est son c'est un dingue c'est son c'est un dingue oh, dommage, But you those Zollers and the letter you c'est un peu plus de Je What? What? <rire> non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ces mecs, ils tué. Ces mecs... non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est quoi ce changement de style C'est quoi ce changement de style à la fin, frère C'est quoi ce changement de style Cette partie, je pense que je vais écouter ça en boucle. Je vais écouter, je vais couper cette partie et écouter ça en boucle. Parce que c'est... Non, c'est ouf C'est dingue, frère C'est dingue C'est chaud Showtime, frère C'est chaud <rires> La homie. Fait clap, big Chaud, chaud. Non, non, non. Wow. Wow, wow, wow, frère. Frère, frère, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, c'est son, hein. C'est son, c'est un dinguerie. Je suis resté bouche Je suis resté bouche bée. Je suis resté, resté bouche bée. Ils m'ont épaté ces mecs.